yeah yeah, yeah, yeah, yeah, woah, woah, woah, yeah. yeah, yeah. Ma paix, ma joie, tu es pour moi plus que l'argent. Élohim et ma paix, Elohim ma joie, tu es pour moi plus que l'argent. Laisse-moi, Seigneur. Restez chez toi, là où je trouve le vrai repos. Laisse-moi, Seigneur, rester chez toi. Je n'ai plus d'autre richesse ici, bas si ce n'est que toi. Il n'y a pas de richesse ici qui va, mieux que Yoshua. J'ai laissé tomber, tomber mon eau dans la poussière, Bamba. Et je veux porter, porter son beau présent que Yoshua. Je n'ai plus d'autre richesse ici, bas si ce n'est que toi. Il n de richesse ici qui va mieux que Joshua. J'ai laissé tomber, tomber mon nom dans la poussière d'en bas. Et je veux porter, porter ce beau trésor, trésor qu'est Yoshua. Laisse-moi, Seigneur, rester chez toi. Moi Seigneur, reste chez toi, là où... Là où je trouve le vrai Seigneur, repos Laisse-moi, Seigneur, rester me. chez toi tu Là es où moi. je trouve le vrai repos Seigneur, tu es à mon repos je voudrais habiter chez, toi, chez toi Ce père. monde m'oppresse, ce monde me décourage de de Ce monde m'opprime Père Mais je veux rester plus dans plus ta présence Je veux rester dans ta demeure Père. Quand tu es celui qui me donne le véritable repos Dans ta présence je trouve tout Père Je veux jeter cet or Père le bon, trésor, elle est le trésor et les termes de son monde pour conserver le trésor que tu es. Tu es ma richesse. J'ai tous Donne les secrets pour suivre. Tu es mon trésor. Ma perle de valeur, tu es Yeshua. Tu es mon repos à moi. Je veux rester oui. avec toi, Seigneur. Oui. Oui, yeah, oui, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.